Eh j'ai trouvé une, cette journée absolument passionnante. Euh, je suis enchanté d'avoir pu rencontrer euh, toutes les personnes euh, qui, euh, qui sont mobilisées dans ce forum aujourd'hui, venues euh, des quatre coins du monde. C'est extrêmement euh, réconfortant et ça donne beaucoup d'espoir de sentir euh, la mobilisation de, de ces personnes sur ces sujets si importants, de sentir aussi tous ces jeunes hein, qui viennent chercher des informations pour agir concrètement sur ces différents euh, objectifs de développement durable. Et, euh, et j'ai vraiment l'impression que l'objectif est atteint euh, avec euh, cette journée. On a partagé énormément d'informations importantes, euh, beaucoup de, de, de vérités euh, sur la situation actuelle mondiale, sur les progrès qui ont déjà eu lieu, sur les défis qui restent à relever. Euh, voilà, je repars nourri, euh, plein d'enthousiasme et d'élan pour la suite. Merci beaucoup pour ça.